Salut tout le monde, c'est Wiman, content de vous voir. Aujourd'hui, je vous présente un produit que j'ai reçu par la poste. Il y a environ deux semaines, euh, des produits à base de CBD. On parle de la compagnie Clinique. Avant de vous présenter ces produits, j'aimerais euh, faire une dégustation, dégustation 71. Merci à Mike, qui m'envoie beaucoup de variétés fruitées, 4A. Euh, ici, là, j'ai le Red Lemon Congo. Euh, qui a été poussé par Green Supreme. Euh, un gros, gros, gros merci, Mike. Il y a environ un mois, j'avais reçu euh, du Congo, du Red Congo. Ça ici, c'est du Red Lemon Congo. Il y avait un petit peu moins de tricôme euh, que l'autre produit que tu m'as donné auparavant, mais euh, c'est tout, tout, tout, de la grosse qualité, Mike. Un gros merci. Santé, tout le monde. On va l'allumer un petit peu plus. Très bon, très bon, écoute, c'est très bon, j'aime même peut-être mieux le produit d'hier, le Pebble, Fruity Pebble, mais écoute, c'est très, très, très bon, euh, c'est fruité, c'est très bon. Avec un goût de citron-lemon, vraiment clairement, ça t'y donc je vais vous, proc... vous présenter les produits cliniques là, euh, c'est des huiles de CBD avec THC et puis j'en ai une qui est seulement avec CBD, ça goûte la menthe, donc euh, ceux qui n'aiment pas le petit goût là, de cannabis, l'arrière-goût, ça, ça goûte la menthe, vraiment, vraiment, euh, je l'utilise depuis environ 15 jours, j'ai aucun problème avec l'huile de CBD, j'ai aussi euh, reçu une crème à main, euh, si vous avez les mains sèches, euh, vous pouvez utiliser la crème à main, je l'utilise, vraiment efficace, j'ai aucun problème avec ça, vraiment un gros merci à Clinique Le. ils ont un site web, hein, si vous voulez être intéressé, allez voir ça, cliniquelecbd.com, euh, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est en vente chez Smoke Signal Aoka. C'est des produits qui ont été testés en laboratoire, euh, la personne m'a contacté sur Instagram, et m'a montré le rapport, donc c'est vraiment, vraiment legit, c'est vraiment propre, clean. Ça ici, c'est une crème pour euh, les, euh, les problèmes musculaires, donc euh, j'en ai utilisé pour euh, quelques parties de mon corps, les pieds, les genoux, et puis c'est euh, très bien, très bien, j'ai aucun problème avec cette compagnie-là. Euh, ça me rassure de voir là, que c'est euh, testé en laboratoire, que c'est euh, en vente chez Smoke Signal. Donc, euh, si vous êtes intéressé de voir peut-être un autre produit différent de la SQDC, allez voir ça chez Smoke Signal, posez des questions. Euh, posez des questions. Demandez euh, euh, s'il y a des tests en laboratoire. Euh, ils sont vraiment ouverts, et ils répondent à vos questions. Donc, moi, j'utilise le produit CBD avec 0 THC et puis les autres produits, c'est 100, c'est comment? C'est concentré 100 mg, excusez-moi, 1000 mg de CBD pour 20 mg de THC. J'ai aussi 1000 mg de CBD, 40 CBD et puis 1000 mg, 100 CBD. Je ne l'ai pas encore essayé, euh, je veux vraiment être à jeun pour essayer l'huile 1000mg, 1000mg avec 100mg de CBD, donc je vous laisse là-dessus, allez voir ça, je pense que j'ai fait le tour, produit Clinique, c'est en vente à Oka, je ne sais pas si on peut se procurer ça sur le site internet, j'imagine, euh, ils ont commencé un Instagram dernièrement, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, Allez sur mon Instagram, euh, j'ai mis le lien là, dans ma story. Donc, euh, si vous avez intérêt, écrivez un commentaire, laissez un pouce et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à Clinique, merci à Mike pour le Red Lemon Congo. À la prochaine tout le monde. Peace.